Salut l'artiste, ici Costals. Pour cette nouvelle vidéo, je vais changer un peu ma manière de faire. Et aujourd'hui, je vais lire un article que je viens de publier sur êtredj.com. Je vais lire en partie, et tu pourras lire l'article complet en suivant le lien qui sera indiqué à la fin de la vidéo et dans la description. C'est parti. Au début, c'est difficile. Pour être bon dans quoi que ce soit, il faut accepter d'être mauvais. Répète-toi cette phrase à voix haute. Pour être bon dans quoi que ce soit, il faut pratiquer, il faut du temps, alors que notre mode de fonctionnement par défaut tend toujours plus vers la gratification instantanée, le tout ici et maintenant avec le moins d'efforts possible. Cette fuite de la souffrance caractérisée par toujours plus de confort constitue un problème majeur que je suppose beaucoup ne soupçonnent pas. Ce problème c'est que, pour de plus en plus de personnes, il sera extrêmement difficile d'accomplir quoi que ce soit de réellement satisfaisant. Autre que manger, fumer, boire de l'alcool, regarder des séries sur Netflix et se masturber. Ce qui est vraiment satisfaisant, ce sont toutes ces choses qui ne sont pas immédiatement gratifiantes. Ces choses qui valent la peine. Cette peine que les jeunes nés dans trop de confort et s'en étant habitués risquent d'éviter à tout prix pour n'être alors que de pauvres consommateurs. Peut-être que cette tendance au suicide et aux drogues chez les jeunes est liée à est liée à de l'impatience associée au manque d'informations concrètes sur le stress, l'anxiété, la dépression et les effets des addictions. Tout ce qui vaut la peine demande du temps, autrement dit de la patience. Ce qui demande de la patience demande de la discipline. Voici quelques exemples. Apprendre à jouer du piano, produire de la bonne musique, apprendre à cuisiner des plats succulents, cultiver ses propres légumes devenir footballeur professionnel, devenir réalisateur de films, construire sa propre maison de rêve, être auto-entrepreneur, et j'en passe. Du rêve au projet. Il y a les rêveurs qui ne font que rêver toute leur vie. Je ferai bien ci, je ferai bien ça, et rien. Il y a les rêveurs qui travaillent au quotidien pour petit à petit transformer leur réalité en rêve, et non pas leur rêve en réalité. On part toujours de la réalité. Un rêve, c'est un gros projet, on dit que c'est un rêve parce que ça peut te paraître impossible. En fait ce n'est pas impossible, c'est juste loin de la réalité pour l'instant. Un rêve requiert en principe beaucoup de changements. On pourrait penser aux changements matériels et on ferait l'erreur d'oublier que c'est nous-mêmes qui devons changer. Celui qui vit le rêve n'est pas la même personne que celle qui en rêvait quelques années auparavant. Pour vivre le rêve il faut commencer à penser comme celui qui l'aura réalisé. En parallèle, il faut diviser ce grand projet en plusieurs petits projets qui, pris un par un, nous paraîtront bien plus à notre portée. Le rêveur acteur-réalisateur. Les éternels rêveurs ne font que penser de temps en temps à leurs rêves, et certains vont jusqu'à en parler autour d'eux. C'est tout. Ceux qui les réalisent ont commencé au même point que ceux qui ne font que rêver. La différence L'action. Une première action tout à fait réalisable et qui sèmerait le grain du changement en soi serait de se poser 30 minutes avec un papier, du papier et un crayon, et écrire notre rêve dans les moindres détails. D'écrire une journée détaillée dans ce rêve. Qui est avec nous Que mangeons-nous Où sommes-nous Que faisons-nous lors d'une journée type du réveil au coucher Peut-on calculer un budget Combien d'argent sera nécessaire ou de revenus mensuels pour cette vie Comment arriver à cette somme On pourrait écrire ce qui doit absolument changer dans notre vie pour qu'on puisse vivre à notre rêve, donc dans notre vie actuelle, pour qu'elle puisse devenir notre vie rêvée. Il y aura forcément des sacrifices à faire. En sommes-nous conscients Si je veux vivre dans l'hémisphère sud, je dois accepter d'être loin de mes parents, de mes amis, ma zone de confort. Peut-être qu'on évite de réaliser certains projets parce qu'on n'est pas pas prêt au sacrifice. Peut-être parfois les sacrifices ne valent pas la peine. Peut-être notre rêve n'est pas une si bonne idée. Comment en être sûr Il faut parfois essayer. Se tromper ou approfondir le sujet. On peut aussi vivre certains rêves à petite, à petite échelle. Si par exemple tu rêves d'aller vivre en Californie, offre-toi un long séjour sans prise de risque. Imagine-toi être résident fixe. Que ferais-tu Pourrais-tu supporter la différence, bien qu'on s'habitue à tout Ce n'est pas pareil que d'aller en vacances deux semaines dans un hôtel, le confort n'est pas le même. On sait que bientôt on rentre à la maison et on reviendra à nos habitudes. Il n'y a pas la nécessité de créer des relations avec les locaux par exemple. Ensuite, si le rêve est solide et qu'on est enthousiaste après avoir écrit une journée idéale, après avoir visualisé notre nouvelle vie et ou l'avoir vécu à petite échelle, on peut établir un plan d'action en écrivant une liste de petites actions qui vont nous rapprocher jour après jour de la réalisation de notre projet. Par exemple, mettre de côté au moins 200 euros par mois, partir deux semaines au sud de l'Espagne et se renseigner sur les terrains à vendre, la qualité de la terre, etc. Acheter une guitare d'occasion, pratiquer 15 minutes tous les jours, quelle que soit la discipline qu'on veut développer, apprendre la gamme de la mineur si on veut apprendre à jouer d'un instrument. Acquérir de nouvelles capacités. Pour les projets qui sont des capacités à acquérir, comme jouer du piano, il faut accepter d'être mauvais. Tous les virtuoses ont d'abord été nuls. Cristiano Ronaldo n'est pas né en sachant mettre des lucarnes, ni même en tenant 90 minutes sur un terrain de football. Le mec ne savait même pas marcher. Acceptons l'inconfort qui caractérise le début de tout apprentissage. Un inconfort qui en réalité sera toujours un peu présent tant qu'on est dans la progression. Pour moi qui fais de la musique et comme pour presque toutes les disciplines créatives et sportives, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tant qu'on pratique, il y a la possibilité d'aller plus loin, de faire de nouvelles choses. Cette éventualité n'est possible que si on définit des challenges constamment, que si on change nos habitudes et nos points de vue. Restons ouverts. Je pourrais faire de la musique en utilisant toujours la même formule, par exemple en produisant des hits commerciaux. Je pourrais rester dans le même style, les mêmes outils, une zone de confort en gros. Je pourrais même gagner beaucoup d'argent comme ça. Cela dit, je stagnerais. Et cette pratique ne m'apporterait pas grand-chose au niveau de la richesse intérieure et de la connaissance de soi. Au début, c'est difficile. Si c'était facile, ça ne serait pas aussi gratifiant d'y parvenir. Ça ne serait même pas intéressant et tout le monde le ferait. Voilà pour la moitié, voire les deux tiers de cet article. Je te laisse aller prendre connaissance, si tu en as envie, de la totalité de l'article sur êtredj.com, le lien direct de l'article s'affiche en bas de la vidéo et dans la description. N'hésite pas à réagir, à laisser des commentaires en bas de la vidéo et à partager ça. A plus